Bonjour les amis et je voulais partager avec vous que c'est pas toujours facile de garder son sang froid et son calme même quand on est mister optimiste Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui j'avais ce que j'estime être une matinée de merde. <rire> Pourtant, ça m'arrive pas souvent de le dire, mais là aujourd'hui, franchement, il y a des moments où parfois les situations vont, vous avez l'impression qu'elles vont chercher le pire qui est en vous. Et là, on a beau être optimiste, il faut vraiment se concentrer pour ne pas succomber à la tentation de craquer et de tout envoyer valser. Euh, euh, Je vous explique. J'ai reçu un courrier de l'Ursaf, alors pour ceux qui ne sont pas en France, l'Ursaf c'est l'organisme, la caisse qui s'occupe, qui se charge euh, de récolter les cotisations de la sécurité sociale et des, des allocations familiales. Donc je suis un entrepreneur indépendant et je paye mes cotisations à l'Ursaf. Euh, et je reçois euh, un montant mirobolant qui n'a rien à voir avec euh, ce que j'ai euh, pu déclarer et j'essaye en vain depuis ce matin d'appeler les services et vous voyez ce que c'est, c'est des services, vous appelez, il se passe rien, ça sonne, il n'y a rien et euh, vous essayez de, le, un autre numéro, vous allez sur les pages jaunes, vous allez sur internet, vous trouvez un, num un numéro direct, ça ne décroche pas. Vous vous dites, ben, c'est parce que c'est peut-être aujourd'hui un jour fermé, ou je ne sais pas, peut-être peut pas aux bonnes heures. Je regarde et en effet, j'appelle aux bonnes heures. Il n'y a pas de jour fermé aujourd'hui, c'est un jour travaillé aujourd'hui. Donc, ça devient assez, assez fatigant. Et pareil, j'ai eu un souci avec, avec mon assurance prévoyance pour mon entreprise. Donc, en nouveau, une petite erreur dans, dans leur de les joindre, impossible de les joindre. Alors, j'ai eu euh, trois conseillers différents qui m'ont donné à chacun trois numéros différents, trois numéros qui n'ont rien à voir avec mon service. Et là, je vous garantis, garder son calme, c'est parfois difficile. J'ai dû me concentrer. Je suis resté calme, mais c'était dur. Alors là, on se dit parfois, vaut mieux ne pas insister, prendre du recul et se dire euh, qu'on va procéder autrement, là je sors, je prends de l'air pour me calmer un peu et j'enverrai un email tout simplement à mes conseillers directement et on verra de quoi il en retournera. Voilà, j'enverrai un mail et je les relancerai demain s'il faut. C'est pas vraiment une solution mais c'est une façon comme une autre d'essayer d'avoir au moins une réponse quelque part lorsque l'administration ne vous en donne pas ou vous pas au téléphone pendant soi-disant moins de deux minutes et qu'au bout de trois heures J'exagère, mais pas tant que ça. On vous raccrochonne ou tout simplement ça ne marche pas. Voilà, ne désespérez pas, et s'il faudra, eh bien je me déplacerai, et j'irai là-bas. J'ai pas que ça à faire. Voilà. Pour les services administratifs, je pense que pour certaines administrations, le service client est une grande inconnue. Allez les amis, gardez le sourire, là je le garde, vous voyez, ça me fait, ça, pour moi c'est cathartique, c'est vraiment, euh, ça me soulage de pouvoir vous parler, ces vidéos me font beaucoup de bien, voilà, aujourd'hui, je me lâche, je me défoule, merci d'être là, merci de m'avoir écouté, et gardez le sourire vous aussi, simplifiez-vous la vie, et soyez heureux les amis, ciao.